Chers traders et investisseurs, vendredi 25 octobre, bonjour. Encore une fois, rien de changé. C'est très calme et les marchés sont quasiment inchangés. Nous ne changeons pas d'avis sur nos objectifs d'hier et nous patientons. Nos stops en swing trading sont un petit peu plus bas que le plus bas d'hier. Encore une fois, L'environnement général est fragile et une mauvaise nouvelle ou un nouveau tweet peut tout remettre en cause, donc soyez extrêmement prudents. Il n'y a rien d'autre à dire pour le moment. Dans ce contexte, ce matin, nous avons réalisé trois trades gagnants sur 3 accompagnés d'une médaille. Nous espérons un après-midi plus animé. Nous vous souhaitons à tous une bonne journée. De bons trades, un bon week-end et à lundi.